Comment s'est passée ta dernière réunion de famille Donc, euh, ma dernière réunion de famille euh, s'est très bien passée. Euh, C'était pour, euh, pour Noël le jour de l'an. Mes parents sont, sont venus euh, me rendre visite à Austin, avec mon petit frère. C'était très sympa parce que euh, ça faisait euh, cinq mois que je ne les avais pas vus. Donc, j'étais content de les retrouver. Euh, nous avons visiter euh, plusieurs villes au Texas. Nous sommes allés à San Antonio par exemple. Euh, nous avons visité euh, Austin aussi. Euh, nous avons fêté Noël tous ensemble avec euh, mon colocataire et euh, ma copine. C'était agréable. Nous avons acheté des, des cadeaux pour tout le monde. Euh, on était très contents. Euh, nous avons eu euh, un bon repas aussi euh, pour Noël. Et puis nous avons également euh, fêté tous ensemble le, le jour de l'an, donc euh, là aussi nous avons eu un grand repas qui a duré longtemps, euh, nous avons bu du vin, euh, j'ai acheté du champagne que nous avons bu euh, à minuit pour fêter le 1er janvier et puis nous sommes allés euh, voir le feu d'artifice euh, en centre-ville.